Je suis médiateur stagiaire, je suis aujourd'hui au salon de l'Habitat à Toulouse, sur le stand des médiateurs. J'ai suis en fin de formation. Aujourd'hui, pour moi, ça a été l'occasion de rencontrer les médiateurs de la région, du Range sud Ouest, de prendre connaissance de manière plus directe avec l'organisation des médiateurs de la région très positif, très intéressant, je suis ravi. Euh, ensuite, ça m'a permis aussi d'assister de, euh, à des entretiens avec les personnes qui sont venues à notre rencontre et, euh, et ça aussi c'était très intéressant parce que c'est une étape euh, du processus que l'on voit relativement peu en formation qui est l'étape qui précède éventuellement un, un premier entretien individuel si une formation se met en place et c'est une étape d'information à la fois et d'implication des, des personnes euh, <coughs> par rapport aux problèmes qu'ils viennent raconter. Donc une étape d'écoute. Donc cette personne euh, est en conflit avec un artisan. Elle a envisagé euh, de se rendre au tribunal de commerce euh, alors qu'elle avait une solution à lui proposer mais elle n'a pas réussi à le joindre. Donc euh, suite à la discussion avec le médiateur. Elle va essayer de reprendre contact avec cet artisan, elle va essayer de lui proposer sa solution euh, et ainsi elle, elle aura toutes les chances de régler son problème sans vraiment rentrer dans un conflit. Si ce n'est pas le cas, elle reprendra contact avec un médiateur.